Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une quatrième idée cadeau maison où on va faire une bouillotte pour les yeux. Donc Je vous montre une version ultra stylée au top de la mode mais vous pouvez bien sûr faire quelque chose de plus simple. Donc Elle s'utilise chaude ou froide en la mettant au frigo ou au micro-ondes ou au four si vous n'en avez pas. Donc En mode chaud, elle décontracte et soulage les tensions, elle apaise les maux de tête, elle favorise l'endormissement et en mode froid, elle réveille les yeux fatigués et aide à réduire les poches et les cernes. Pour le matériel, il vous faudra du riz et des graines de lin, un élastique, un tissu en fibre naturelle type lin ou coton pour la bouillotte. En gros, il faut que ça puisse passer au four, donc on évite le plastique. Il vous faudra un deuxième tissu que vous pouvez choisir plus fantaisie pour la housse. Et bien sûr, il vous faudra du matériel de couture, du papier et un crayon. Donc je commence par faire le patron sur une feuille, vous pouvez soit reprendre un masque de nuit que vous avez et agrandir au niveau du front, ou reprendre les dimensions que je vous affiche à l'écran, sachant qu'il y a 1 cm de marge de couture comprise. Une fois découpé, vous allez recopier cette forme deux fois, et sur l'une vous allez couper 4 cm en haut et l'autre 4 cm en bas. Je vais couper le patron de la forme complète deux fois sur mon tissu en coton, et je vais tracer des lignes verticales espacées de 3 cm sur l'endroit du tissu. Ensuite, on va épingler et coudre les deux parties endroit contre endroit. Et attention, on ne va pas coudre la partie haute pour pouvoir faire entrer le riz ensuite. Je retire le surplus de tissu dans le creux et je crante les arrondis pour avoir de belles courbes en retournant. Je retourne et je vais coudre le long des lignes verticales en m'arrêtant à 1,5 cm du haut. Et là, ben, j'ai mes rush qui ont disparu, donc il va falloir <rire> remplir la bouillotte avec le riz dans chacune des bandes et puis refermer le haut. Il ne faut pas non plus trop blinder Henri parce que sinon la bouillotte, euh, elle ne va, va plus être souple. Ensuite, on va passer à la housse. Vous allez couper toutes les pièces de votre patron une fois dans, dans l'autre tissu. Là, sur la forme entière, vous pouvez vous éclater sur la déco. Moi, j'ai mis un ruban sur le bord et j'ai brodé des yeux. Je vais épingler l'élastique à l'intérieur. Donc L'élastique doit être juste un peu tendu pour que ça tienne, mais pas trop serré pour que ce soit agréable. On va faire un tout petit tourlet au niveau de la ligne de chacun des demi-masques et si votre tissu le nécessite, vous pouvez aussi zigzaguer pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite, on va épingler les deux parties sur le masque complet, donc toujours endroit contre endroit. Les deux demi-parties doivent se superposer sur le centre. On va coudre le tour du masque à 1 cm en faisant bien attention à ce que l'élastique reste bien à l'intérieur. On retourne et notre bouillotte est prête. Donc L'idée, c'est que c'est la partie intérieure que vous passez au four et la partie extérieure que vous pouvez laver facilement à part, parce que le riz dans l'eau, bah, ça va gonfler, donc on, on évite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous l'avez offerte ou si vous avez trouvé qu'elle vous allait vachement mieux à vous. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée cadeau.